What did you have here, Noah? There was coffee inside. I needed to. Oh my god! It. Oh my I god! I Put a little bit here. Oh my god! Try, try now, try now. It. Try, take it out. It's, it's still. Okay, let put water. Take, take it out. Try. It try Just like this, I don't understand. I don't know. Oh my god. Wait. Take your, your hand out now. Take your hand out. No, take your hand You just had it outside now. Why would you do that to me? And he just... Bonjour, bonjour. J'ai pas encore commencé à attendre d'avoir attendez. Il est connecté TikTok. Attendez avant de donner vos prénoms, attendez d'abord. <coughs> oh, on nettoie le bureau. Donc, on va aller en bas. qui sont déjà venus à Libreville. Ah. Je suis à Libreville aussi, monsieur Mahamadou. J'ai maintenant un peu stabilisé la connexion. Assez l'eau de doigt là. Pas l'eau de lipoville. Ok, bon, euh, vous savez que je fais très rarement la lecture de prénoms. Donc, ce que vous allez faire, la séance consiste à quoi Vous me donnez juste le prénom et puis on va voir ce que l'esprit dit. Ok Donc bonjour à tout le monde J'ai TikTok Ici et j'ai Facebook là-bas Je vais d'abord demander la présence des ancêtres demander tu vas demander tu vas poser une question ou quoi <rire> Je demande la présence de vos ancêtres. Je demande leur direction. aussi euh, qui guide cette conversation. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok. Bonjour, bonjour. Donc, euh, Rebecca, si vous mettez des questions, ce serait super. S'il y avait une question, dans quel sens? Amour, euh, argent, dirigez votre question. Ok? Andy, toi qui veux me parler là, tu vas demander quoi Je veux d'abord savoir. Si tu fais un commentaire, tu dis ce que tu veux d'abord. Je ne sais pas passer des gens comme ça dans mon direct. Et -ce que c'est un témoignage, c'est quoi Donc, Je vais me concentrer. Ce n'est que ceux qui vont donner prénom et question. Là, je pourrais répondre. Kevin, Kevin, tu choix. Tu es un homme apparemment. Euh... Blocage, blocage financier, tes projets, souvent ça commence, après ça tombe, ça ne marche pas. Mamadou, euh, tu demandes quel genre de prière, tu veux quoi On prie pour toi, pourquoi Votre problème, c'est que vous n'avez pas appris à être spécifique. Vous devez être spécifique quand vous voulez quelque chose, que ce soit de Dieu, que ce soit des ancêtres, peu importe. Et moi ça savoir si j'ai la chance de voyager. Sandra Kubo, euh, côté tante, Sandra, Sandra, ta famille te retient beaucoup Puisque tu es l'une des rares personnes de ta famille qui va voyager. C'est ça qui fait qu'on te bloque comme ça. Ferme la porte avant de répondre au téléphone s'il te plaît. Ça fait beaucoup de bruit. Alvin, vie professionnelle. Alvin, tu es, euh, ton moral est très bas quand tu, tu, tu, tu n'es pas, pas vivant. Alvin. Sois, sois vivante. Ça va faire que les gens t'embauchent. Ça va faire que les gens veulent t'embaucher. Daniel, euh, Daniel Blandine, dans les finances. Daniel Blandine, Daniel Blandine. Euh, tu te décourages très vite, Daniel Blandine. Tu t'écourages très vite. Euh, Vanoushka, euh, résurrection de tes finances. Tu as beaucoup d'idées, mais euh, tu as peur. Tu, es, tu, ne, tu doutes de la personne que tu vois dans ton futur. Tu, tu doutes de toi. Euh, Nina Isabelle, attraction. Nina Isabelle, tu as aussi beaucoup d'affection, de, de, de, de beaucoup de déception. Beaucoup. Euh, ça vient aussi de quelque chose de familial. Demande un peu, vois un peu de côté de ta mère. Je crois que tu travailles de ce côté-là. Euh, il doit avoir quelque chose de familial qui, vit dans, qui vient dans votre famille de génération en génération. C'est pour ça que tu es bloqué côté affectif. Une fois que tu as brisé cette chaîne, prends le kit fondation. Si jamais tu as l'argent pour acheter mes produits. Roland, comme on m'a promis, on me donnera. Kimi Roland, va prendre de l'eau ou d'un jus. Tu vas verser à la terre. Parle aux ancêtres. Tu, tu demandes que cet argent qui t'a donné, qui te donne. Ça va pousser les choses. Harold, Harold, Harold, Harold amour, Harold. Harold, euh, tu es très mignon, euh, tu, tu as ce truc là que tu approches les gens, ils veulent au départ, mais après, c'est un manque de faveur, Harold. Je ne vois pas le prénom, ça ne va pas. Christiana, Christiana, euh, lève-toi un peu plus, Christiana, tu attends qu'on fasse tout pour toi, Christiana. Euh, Silva, pour les fonds nécessaires pour tes études à l'étranger. Euh, les gens ont beaucoup promis, ils veulent même t'aider, mais après, à la fin, ils sont découragés. Il va falloir que tu te lèves, tu travailles toi-même. Je parle de bain de selle tout le temps. Je ne sais pas si tu as commencé à faire ça, fait, euh, la fille, la fille là. Celle qui voulait voyager à l'étranger, les, les, les poupées des études. Tu l'as commencé à faire ton travail toi-même. Tu as trop attendu. Et personne dans ta famille ne va travailler pour toi spirituellement pour que ça ouvre tes portes. Euh, quoi, Mme Cyril c'est pas une question, c'est la restauration de ta vision. C'est une prière ou une question euh, Agrippine, santé, santé. Vous me donnez trois aspects aussi. Ouais. Euh, Nante voyage pour l'Europe. Nantenin, je pense. Voyage pour l'Europe. Je vois beaucoup de difficultés en route parce qu'on sait que si tu arrives là-bas, tu vas aider les gens. Nantenin, là, je crois que c'était toi. Vaya Cynthia. Quand vous donnez trois domaines, déjà, je ne vous aide pas. Cela, c'est beaucoup. Je veux savoir pourquoi toutes nos relations euh, n'aboutissent pas. Kimi, euh, Kimi. Voile, voile sur le visage. Syndrome de malchance. Kimi. Il y ça, Tu dois aller à l'eau aussi, faire une offrande. Kimi, Kimi, Kimi. Tu es trop, tu pleures trop la pauvreté, je ne sais pas pourquoi. Arrête de dire que tu n'as pas. Erline, argent. Erline, très belle, très ambitieuse. Mais ta vision de toi-même n'est pas bonne. Ce qui fait que ça... Je ne Ça bloque. Quand quelqu'un vient l'argent te donner l'argent, après ton énergie commence à dire je n'ai pas, je n'ai pas. Donc travaille beaucoup sur la vision intérieure de toi-même. Nadege, aucune am am relation amoureuse n'a abouti depuis. <rire> t as, t as, psychologiquement, ça t'a affecté, Nadege. Et deuxième chose, euh, pour, fa voilà. fais une offrande, tu écris sur le papier ce que tu désires et tu lances. C'est comme un désir que tu lances à la nature. Ton désir n pas, ne se lance pas assez fort ou percé. parce que tu as contre toi des malédictions générationnelles qui te pèsent Claudine. Euh, promesse non tenue. C'est une question c'est quoi que je dis. Thérèse, ma relation n'est pas stable et manque d'argent. Ça, c'est un Tu me pose un problème. Non. Si vous me dites ce que vous avez, vous me, je vais alors vous aider à faire quoi. Donnez-moi un prénom et un domaine dans lequel vous voulez que je voie quelque chose par rapport à ça. C'est ton nom, ça? Parce que je vois travail, je ne vois pas de nom. Jean Dac, tu as vraiment de la peine pour... Euh, Jean d'Arc, Jean d'Arc, tu te bats beaucoup, mais tu as l'impression que ça n'avance pas, Jean d'Arc. Un voyage à l'étranger dans les mois à venir, Lara Jean Lara Jean, il faut que tu oses. Tu attends trop, tu attends, il y a des gens qui ont promis de t'aider pour ton voyage. C'est eux que tu attends. Et les gens ont d'autres choses à faire, c'est pour ça que tes choses n'avancent pas. Aïcha, études. Aïcha, euh, yes, je vois un peu ici tes pensées. Tu as beaucoup d'attaques de pensées, Aïcha parfois tu as, as, as dépression tu fais in and out euh, donc c'est pour ça que ça, ça, ça affecte des études aussi tu dois normalement aller très loin Aïcha tu dois aller normalement très loin dans les études et même encore que même en, en attendant de finir les études tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent junior Mbida, voilà junior Mbida, travail junior Mbida, euh, les gens on sont très jaloux de ton travail ils ont ils vont même concocter des choses contre toi si tu as déjà commencé à travailler. Si tu as pas encore commencé à travailler, ça sera un peu difficile pour toi d'accéder au travail. Parce que quand tu vas venir, les gens vont voir, ils, ils auront peur que tu vas même les détruire de là où ils sont. Soit ils vont au travail, ils vont, ils vont, ils vont vouloir te montrer ce qui va te faire avancer. Voilà. Euh, et avec le bras qui chauffe. Euh, tu es exposé dans ton environnement, il y a, tu as déménagé combien de fois il y a l'environnement. Et je crois aussi que tu as, tu as des personnes dans ton cœur que tu as retenues. Tu as retenu, les tu as, tu as veux à des gens. Thérèse, mariage. Thérèse, mariage. Thérèse, dès que les gens connaissent que tu es avec quelqu'un, ils vont t'attaquer. Dès qu'on connaît qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à toi, donc il faut que tu sois très, très, très prudente. Tu dois te cacher, non Tout le monde te cacher. Ne fais pas confiance aux gens comme ça. Tu fais trop confiance aux gens. Euh, Victorine, Victorine amour sur TikTok, Victorine, Victorine, n'attends pas que ta mère t'aide ou bien les gens de ta famille euh, parce qu'ils voient que dès que ton amour, ta, ta, ta vie amoureuse sera stabilisée, tu vas avancer et en fait c'est même ça qu'ils se moquent de toi avec, ils utilisent ça pour se moquer de toi avec ça ils utilisent tes, tes chèques amoureux pour se moquer de toi, donc c'est dans leur avantage Christiana, oh là là, my god, Loïc, my god, Gisèle Carvalho, oh my god, j'arrive, Rana, Sénégal, vous savez quoi, ok, Gisèle, logement, ok, Gisèle, prends un vin rouge, tu vas verser la tête, tu parles, tu demandes qu'on libère ton logement, Gisèle, tu es quelqu'un que tu vas avoir, tu dois aussi bien décorer l'endroit, tu es dans la déco, tu es mettre ta tête à l'aise dans ton logement et aussi tu vas à un moment tu vas même commencer quelque chose à faire à partir de la maison voilà problème problème financiers, que Simplice euh, tu, tu es très généreux Simplice, tu as fait confiance trop aux gens tu as trop fait confiance aux gens et tu es très généreux, prêt ce qui fait que même quand l'argent va commencer à venir paye ta dîme et euh, fidèlement donne dans les orphelinats aussi c'est ça qui va vraiment te soutenir ça va, faire, ça va te fortifier et il euh, bah, y a un déménagement dans une autre ville Nomme la ville. C'est comme si tu as eu encore de l'embrouille. Je vois brouillard dans, dans ta décision de logement pour, pour une autre ville. Nomme la ville, là. En fait, ce qui embrouille, c'est le fait que tu sois un peu indécise. Coupe ton cœur déjà des choses qui sont là où tu es là. Et tu as pour avancer Donc, je prends deux Facebook, deux TikTok. Euh, problème d'études et finances, Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. Tu... Tu doutes beaucoup de toi. Et je crois que depuis l'enfance, Kevin, on t'a bloqué. Et en attendant ton... Euh, dans l'enfance, on t'a bloqué. C'était des temps où les gens qui t'aimaient faisaient confiance. Elle te les a laissés et puis ils ont. Elle t'a laissé, laissé chez eux et puis ils ont abusé de la confiance qu'elle leur a donnée. Voilà. Euh, Annie, finance. Annie, voilà. Annie, <coughs> l'argent que tu as eu dans le passé, tu as mal géré. Ce qui fait que Dieu est en train de ne pas. Dieu ne, ne veut pas C'est pas que Dieu ne veut pas te donner, mais comme tu as mal géré, ça t'a ça bloqué. En enfin, fait, je te vois en fait comme si l'argent venait venir à toi, mais. Tes pensées viennent bloquer. Tes pensées viennent bloquer. parce que Je crois que ta situation aussi euh, de, de pauvreté, as trop... Euh, euh, tu vois, la situation dans laquelle tu étais, ça t'a trop... Tu as habitué à ce que tes choses ne marchent pas. Ce qui fait que quand tu commences, quelque chose à vraiment marcher, ta bouche encore encore gâter. Euh, grâce, travail. Oui, tu vas te stabiliser dans le travail, grâce. Euh, essaye encore. Et cette fois-ci, fais même un jeûne de trois jours, grâce, euh, là-dessus. Voilà. Vigiline. Vigiline, mariage. Oui. Euh, tu dois beaucoup. Ne, ne, te, ne parle plus de toi comme une célibataire. Dis vraiment, cette année, je vais me marier. Et puis, donc, fait tes projets comme c'était déjà la vigiline. Euh, tu as ta, ta, ta, ta, ta bouche te gâte trop. Euh, tu parles aussi beaucoup. Vigiline. <coughs> Tais-toi. <coughs> Excusez-moi, j'ai pas fait trop de direct ces derniers temps. Donc... Euh... Là, mais la gorge, ça va même un peu. Avant, c'était grave. Bon. Euh, merci pour les stickers que vous m'envoyez. Loïc, tu vas avoir un enfant ou bien tu es un enfant Je comprends pas. Hein? Laure. Bon. Léonie, mariage. Léonie. Oui, Léonie, Léonie, Léonie. Je te vois avec une notion royale. Tu t'habilles très bien. Tu aimes bien prendre soin de toi. Et l'ennemi connaît que si jamais tu te stabilises avec un homme. Tu vas venir les projets. Quand tu vois les vidéos TikTok, tu connais ce que tu vas faire avec, quand tu seras marié. <rire> euh, garde vraiment ça dans ton cœur. De ne parle plus trop aux gens. Garde ça dans ton cœur. Deuxième chose, euh, fais même un jour de jeûne. Choisis, fais les jeûnes pendant les mercredis. Voilà. Mercredi, on nous voit les mercredis. Fais les mercredis. Les jeûnes les mercredis. Tu mets ça devant Dieu plusieurs fois. Après, tu vas faire un don, un salak à quelque part pour ça. Mais on sait que quand tu vas te marier, ta vie va avancer. Toi, tu es bloqué. Rosalie, amour. <coughs> tu as eu beaucoup d'exceptions, Rosalie. Je te vois un peu. Je vois ça que tu es une très très jeune fille. Euh, tu as été un peu abusée. Du coup, euh, tu ne veux même plus trop sortir. Tu ne veux plus t'approcher des gens. Ose encore, Rosalie, ose encore. Sors encore. Sors. Christine, voyage. Quand vous me, donnez, vous me demandez deux choses, je ne donne pas les deux choses. Voilà. Ariane, mariage. Voilà. Euh, Ariane, ne te laisse pas limiter par là où tu as grandi. Ariane, ma quête-tu, je pense. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans un environnement petit que ça va. Ariane, vois grand. Euh, ouvre tes yeux, ouvre ta vision. Euh, je te vois dans le monde d'esprit. Je vois le mariage déjà qui est en train de venir. Oui. Maintenant... Euh, je vois beaucoup les mauvais amis Les mauvais amis, Ariane Adeline, mariage Coquette, très coquette euh, Tu ne perds pas confiance en toi Tu as, tu as aussi beaucoup de blessures Je ne sais pas si tu as un enfant Mais je vois un enfant C'est comme si tu as eu un enfant avec quelqu'un après Un peu de soucis euh, Adeline, reprend, reprends Relance encore, je te vois encore relancer ton filet Pour attraper, Moi va c'est pour attraper, attraper l'homme Cette fois-ci, deviens sage euh, quand il va venir sera quelqu'un qui sera prêt tu pourras lui faire confiance tout d'un coup ok Angèle, amour oui Angèle beaucoup de blocage chaque fois que tu dis au genre ouais, je suis en relation après pipi, pipi, ça fait comme ça donc euh... <coughs> stabilise-toi d'abord dans ta tête financièrement aussi ne Donne plus l'argent à la au quand à la personne va venir. Laisse l'homme avec te de l'argent aussi. Natacha, là Attendez, je vais chercher de l'eau pour boire. Bon, donnez-moi les likes eh, pendant que je bois mon eau. Il n'y a pas l'eau sur la cuisine. Donc TikTok, je ne ai pas abandonné. Flo Muriel, vie professionnelle. Flo Muriel, je vois ta vie professionnelle... Redécoller, oui. Euh, tu vas même te stabiliser. Il y a... Un, il y a euh, je, vois même, je vois aussi le même la tête. Côté amoureux, je sais pas pourquoi. Tu vois ce côté aussi se stabiliser. <coughs> Laetitia, en sorte que tu traces tes projets bien, même. Laetitia. C'est quelque chose que tu as beaucoup fui. Tu dis que c'est quand les projets vont me dire que tu vas les, les stabiliser. Wilson. Tu vas aller très loin dans des études, Wilson. Lui. Tu vas aller très loin dans des études. Vanessa. Côté amour, Vanessa, tu es... On en abuse trop de toi. Je te vois, en fait, tu ouvres tu trop vite ton cœur, Vanessa. Trop vite. Donc, apprends à être... Et voilà, écris aussi le genre de personnes que tu veux, décide le genre d'homme que tu veux Et décide réfléchis de ce qui est bien pour toi Parce que plus que tu ne sais pas jamais ce que tu veux, c'est pour ça que ça ne vient pas Claudine Bon, bienvenue à vous Je bois à vous mon nom pendant que vous me donnez un like Ce que je fais, c'est quoi Vous montrer votre... Vous donnez votre prénom. Et lorsque ce que l'esprit me dit. Vous donnez aussi un domaine. Un domaine, pas deux. Et là. Et là pour le travail. Crée le travail, toi, mais là. Crée quelque chose. Anissa, nice, tu as longtemps cherché le voyage. À Un moment t'as même découragé. Oui, tu vas voyager. Cette fois-ci, tu vas voyager. L'oveline, argent. L'oveline, ton argent va se stabiliser. Tu as il y a beaucoup cru, tu as donné, tu as même commencé des trucs avec des gens. Après, on a, on a abusé, on est parti. Hum, travaille seul, travaille seul, tu as compris. Ça va donner maintenant. Travaille seul. Et motive-toi toi-même. Bon, Flora. Flora, mariage. Est-ce que le mariage de Flora va marcher Oui. Flora, tu vas te marier et euh, ça, va, ça va aboutir. Maintenant, euh, il faut que tu prépares toi déjà. Maintenant, tu ne vas pas laisser ta famille rentrer dans d'entendre tu seras mariée. Tu vas mettre un blocage à ces personnes, parce que ces personnes vont encore mettre de l'instabilité chez toi. Luc Mila travaille. Euh, oui. Tu vas trouver du travail. Euh, je te vois dans un bon travail où tu as un bel habit. Genre une banque, quelque chose comme ça. Un travail où on s'habille bien pour aller le matin. Sandra, oui. Voyage, voyage. Sandra, tu auras beaucoup d'adversité. Je crois que tu as déjà connu. Euh, Sandra, commence, même si c'est moi le passeport, commence d'abord ça. Commence au moins ça. N'attends pas que quelqu'un vienne tout faire pour toi. Jonathan, euh, voyage, oui. Sophie, Sophie, je vois... Euh, tu as une boule dans tes trompes, je sais pas pourquoi. Euh, fais le psaume 35 sur de l'eau, tu, tu, tu bois ça en commandant à tout le chistomium de se désintégrer. Tu bois ça même pendant trois jours, tu fais aussi le jeûne. Et puis, euh, il faut aussi aller faire le tests de chlamydia peut-être pour voir. Parce qu'il y a des chlamédia bénin qui se cache dans le sang et ça l'empêche de concevoir. oui tu vas ouvrir ta boutique on appelle les ressources dont tu as besoin les finances nécessaires pour ouvrir ta boutique Marthe un, vous mettez deux je réponds pas Laetitia travail Laetitia hum. oui Laetitia tu as beaucoup donné dans des anciens boulots que tu as fait Et on a aussi abusé de toi commence aussi je te vois un peu faire je sais pas pourquoi je ressens la couture je vois que tu fais des petits trucs que tu vends euh, et tu grandis dans ça. Claudine, après je vais faire deux sur TikTok. Claudine, pour les finances, je te vois euh, restaurer tes finances. Tu arrêtes d'apprendre énormément. Tu arrêtes d'apprendre des principes financiers qui vont te permettre de grandir seul. Et quand tu vas arriver au sommet, tu ne tomberas pas. Madeleine. Les finances ont été très attaquées, Madeleine. Très. maintenant, c'est comme si tu reviens, ta mémoire revient à toi. Tu as tout de revenir à toi maintenant, Madeleine. Donc, prépare-toi au période de bonheur. Sarah, amour. ça Sarah, tu vas te stabiliser. Tu vas aussi tomber sur quelqu'un qui va t'aimer. Tu vas être supprimer, Tu vas te rester. Tu vas te Tu vas te dire que, yeah, donc c'est possible. <coughs> Mon Laetitia avec Jibet au Cameroun. Oui, fais confiance à Gilbert confiance, tu vas voir comment ça va te stabiliser. Donc, on a abusé de toi te met. Fais confiance, mais veille, oui, euh, oui, tu pourras te déplacer. Et après un certain temps, même tu vas même faire beaucoup de voyages après. Diane, oui Diane, euh, on ne dit, on ne te frustré pas en disant que tu es jeune. Continue. Et quand même dans ce que tu as lancé, lancer là, tu as encore lancé d'autres choses qui sont liées à ça. Et je te vois maintenant, je vois vraiment comme des popcorn en train de, en train de. De donner et les gens viennent, ils achètent ce que tu fais. On ne prend pas encore de TikTok, j'ai trop les yeux des autres. Freddy, travaille. Freddy, Freddy. Tu vas te stabiliser. Tu es quelqu'un de très sérieux. Mais ton problème c'est que tu attends qu'on te donne le boulot avant que tu sois sérieux. Donc euh, donne le sérieux que tu connais déjà fait là. Donne ça, offre ça un, un boulot. Tu vas voir comment on va te stabiliser là-bas. Obed, euh, Obed, Facebook j'arrive, Obed, oui. Tu vas aussi, euh, je te vois, Obed, quand il pense à toi, je pense à ta percer, percer, percer. Tu vois des feux d'artifice. c'est-à-dire ça tombe de tous les côtés. Donc tu as de, un miracle qui va arriver, financier surtout. rôle non, à j'ai à parler pour toi, je crois bien. Lydie mariage, vous mettez deux choses, pourquoi? Mohamed, je bénis ton travail dans les, tes affaires. Je déclare que tu as du succès dans les affaires. Au nom de Jésus. Merci pour les fleurs. Lily. Victorine. Oui. Je crois que j'ai parlé pour tes finances. Stella. Tu dois, pour l'enfantement, tu dois persévérer. Tu dois vraiment persévérer, Stella. Oui, Fabiola. Mmh. ce que tu peux là-bas chercher, est-ce que tu pourrais pas regarder un truc qui l'or amour oui l'or ton amour va se stabiliser oui euh, si tu es pas encore en amour euh, dans une relation il y a quelqu'un qui va venir parce que ton cœur a déjà tellement souffert que tu es disposé maintenant pour recevoir ton âme, sœur. Oui, Jonathan, tu pourras voyager cette année. My God, j'aime pas les énergies parce que ça fatigue. des bon encore. Bonjour destinée. Edith professionnelle. Oui. Tu euh, vas me créer des entreprises, Edith. Arrête de penser seulement pour bosser pour les gens. Ici là. Oui, il y a des personnes à qui tu vas te revoir. Quand tes ex vont revenir, chasse-les. Pour te concentrer sur ta nouvelle personne. Tu vas voir comment ça va ouvrir. Ça la mère qui sera ouverte. Mami Tom. Je ne vois même pas un prénom, Mami ton. Voyage. Tu nous pas quoi? En fait, tu as les sous qui sont en train d'entrer, mais tu doutes beaucoup de toi. Fabiola, amour. Oui, tu vas te stabiliser. Tu vas aussi enlever la honte sur toi. Edwige, mariage. Je vois beaucoup de personnes qui vont venir vous obstruer le passage. C'est ce que tu as déjà connu jusqu'à présent. Amélie, oui, ta naturalisation va se poursuivre, je vois les blocages, ça va mettre un peu de temps parce que côté maternel, côté maternel, tu as compris, non? Viens nous travail. Oui Marie, Liliane, tu, tu es à cause de ton argent, tu es fidèle dans tes choses que tu veux faire. Mets beaucoup de joie. Mets la joie. Put the joy. The joy of the Lord is my strength. Use the praise to set yourself free. Mignonne, mignon, amour. Beaucoup d'escaliers grappiller Tom, tu vas t'améliorer, mignonne. Tu as aussi des défauts qui font son que ça fait fuir My God, je les ai comme ça. Je viens de voyager là. Je viens d'arriver. Je me suis dit une fois une petite vidéo, mais là il y a trop d'énergie. La voilà, grâce de Dieu, je vais faire un, sûrement fait un Direct le soir. Tu pourras faire ton voyage pour l'Europe. Tu es destiné pour l'Europe depuis que tu es jeune. C'est vraiment les combats familiaux que tu as connus là. Yo, t'as gros. Oui, tu vas voyager. Tu as une très bonne énergie. T'as gros. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas beaucoup réussir. N'abandonne pas ton projet. Je te vois aussi faire de la muscu. Je ne sais pas pourquoi. Dieu veille. Bon Donatien, carrière. Je dois dans la construction, donatien. Dans quelque chose qui a travaillé les buildings, Ouais. Tu vas relancer. Je crois que je vais m encore retourner te former. Tu vas monter des sous. Priscilla, carrière, félicité, voyage, carrière, carrière. Tu t'es en chemin Priscilla, et tu t'es découragé. je te vois en fait tu baisses les épaules, Priscilla, carrière. Là, s'il le faut, si il faut que tu aies en ligne de te former pour monter tes compétences, fais-le, ça va te relever, je te vois tous te relever en fait. Julien étude, oui, tu es très intelligente, tu as été stoppée en route. D'ailleurs, il va falloir que je te relance.